Bonjour mes chers élèves de la classe de CP ou des autres classes surtout les élèves qui trouvent un peu de difficultés en lisant les mots, les phrases et les textes Voici des vidéos qui vont vous aider à améliorer votre capacité de lire Et éviter n'importe quel problème dans la lecture Allons-y, on va découvrir ensemble la vidéo d'aujourd'hui. aujourd'hui Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu alaikum wa barakatuh Assalamu alaikum wa barakatuh Assalamu alaikum wa barakatuh Assalamu alaikum wa barakatuh في النشاط الفرنسي الخاص, الخاص باللكتيرخ، لإنه يقدم لكم عدة فيديوهات في السلسلة من أجل تخلص بشكل نهائي والقضاء بشكل نهائي من مشاكل اللكتيرخ وقراءة بسهولة الكلمات والجمل والنصوص بالفرنسية la vidéo de Lyon. mes chers élèves, je vous présente la première activité. Je cherche la syllabe qui manque. Je cherche la syllabe qui manque. Alors, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on dit Qu'est-ce qu'on dit vous avez une idée bien sûr c'est marteau voilà alors là c'est la syllabe qui manque c'est marteau qu'est ce qu'on dit ici? Hm moto très bien moto qu'est ce qu'on dit? on dit moto la syllabe qui manque c'est to moto la moto Marteau. Moto. Hmm? Qu'est-ce qu'on dit ici? Four, très bien. Fourmi. Fourmi. Le marteau. La moto. Fourmi. Euh, Qu'est-ce que c'est? Les Alors, là, c'est là où qui manque ici, c'est les. Qu'est-ce que c'est? On dit. Bibran, très bien. Bibran. Alors, euh, marteau. Marteau. Marteau. Moto. Mar Moto. Mo Four fourmi. Les lézards. Bi Bibran. Voilà. Après, on va voir. Je lis les mots. Allons-y. Je lis les mots. Je lis les mots. Papa, papa, po, po, po, ami, ami, papa, po, ami, papa, po, ami, papa, po, ami, papa, Pau ami, Papa, Pau ami, Papa, Pau ami, Anne, Anne, école, école, école, armoire, armoire, Anne, école, Armoire Anne école armoire Anne école armoire Anne école armoire Anne école armoire Sac sac joli joli robe robe sac joli robe, sac jolie robe Papa, peau ami. <coughs> ami Anne, école armoire sac jolie robe Papa, peau ami Anne, école armoire sac jolie robe jolie les phrases Tout doucement Le facteur Le facteur le facteur va à la poste. Le facteur va à la poste. Le facteur va à la poste. Le chat. Le chat attaque la souris. Le chat attaque la souris. LE CHAT Attaque la souris. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. Adam revient de l'école. Le facteur va à la piste. Pardon, le facteur va à la poste. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. Vous mettez une pause. Lisez ces phrases en coupant les mots aux syllabes. Voilà, le facteur va à la poste, le chat attaque la souris, Adam revient de l'école, <coughs> Pardon. la moto roule vite, la moto roule vite. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Le renard mange du fromage. La moto roule vite. La moto roule vite. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Le renard mange du fromage. Mettez une pause, s'il vous plaît, et lisez les phrases. Le facteur va à la poste. Le chat attaque la souris. Adam revient de l'école. La moto roule vite. Les oiseaux chantent. Le renard mange du fromage. Alors, <coughs> je m'excuse. Prenez votre cahier. Écris sur votre cahier ces phrases. Sophia. J'écris un petit peu. Voilà. Voilà. Sofia. J'écris Sophia. Écrivez, euh, écrivez s'il vous plaît sur votre cahier. Sophia va à la gare. Sophia va à la gare. C'est une écriture cursive, bien sûr. Sophia va à la gare. Jalal ai Jalal ai joue Jalal joue dans le jardin <coughs> Sophia va à la gare Jalal ai joue dans le jardin Alors euh, c'est bien Mm -hmm. On a déjà vu pas mal d'activités pour aujourd'hui On a commencé par euh, la recherche de la syllabe qui manque On dit marteau, moto, euh, fourmi, euh, lizard, euh, biberon Et on, a lit, on a lu les mots Papa, po, ami, ami. An, école, armoire An, école, armoire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 La moto roule vite, les oiseaux chantent et le renard mange du fromage. Et on a bien écrit sur nos cahiers, Sophia, Sofia va à la gare. C'est une phrase qui commence par une majuscule et se termine par point. Jalal joue dans le jardin. C'est une phrase aussi qui commence par une majuscule et se termine par, une, par un point. On sait déjà que la phrase... Quand il y a un sujet, c'est Sophia, le verbe c'est va, et le complément c'est à la gare. C'est la même chose ici. Jalal c'est un sujet, joue c'est le verbe, et donc le jardin c'est un complément. Voilà, c'est tout pour le moment, mes chers élèves, surtout de la classe de CO1 et aussi de la classe de CP. Et vous venez de lire les mots et aussi des phrases. et et vous venez d'écrire des phrases sur vos cahiers. Merci, à très bientôt.